bonjour bonsoir pour nous toutes encore une fois, nous... La caille chagrin, fanatique, amis, compatriotes, supporters, Canal ça et qui toujours été connecté avec nous. merci pour fidélité ou à confiance et merci. Le fait que vous faites choix de TV la caille haïti.com pour informer sur sous sa passé dans le pays d'Haïti, Mesdames et Messieurs. Quoi information que nous portons pour là? et bien, je dis en la, gagnez Rosemont Jean, comme toujours, comme d'habitude, qui lui-même craser pays d'Haïti avec information ça que nous pral faut en dans vidéo ça et le ça ou même on pral saisir comment nèg dans pays d'Haïti gen grann comment nèg dans pays d'Haïti audacieux comment nèg dans pays d'Haïti par une volonté vraiment pour retirer pays ça côté Lia ou pral saisir entendre comment yo croiser DGPNH la France LB à Kenel Cassi dans grand compte nèg yo une décision pour retirer et village de Dieu dans le Figimoun qui bloque Matissan à Cantilapli Je ben dis à la, donc il y a un parler qui fait entre deux tours parce que c'est Nenel qui te baille en France LB comme DGPNH. Ça pa a pas de là-dedans. Tout le monde connaît. E ben Je dis à la, nexa ou mette tétou ensemble pour ne pas finir avec la question de sécurité dans le pays. C'est une raison qui fait, Ouais pas jamais une opération qui fait dans le village de Dieu, pas jamais une opération qui fait dans Matissan, c'est seulement Neglaboul quoi des bouquets à quand et quelques autres groupes encore où la police a frappé mais quand il s'agit de Matissan, à quand village de Dieu c'est deux zones privilégiées Negsayo pas jamais frappé Izo Negsayo pas jamais fait opération dans bloc sa yo pou et donc libérer moun matisan en ba iso et ak, et donc et, si l'applique qui même à théoriser moun matisson nan fè ou paye et e, transport nan fè moun yo paye ils sont véritable escandales dans pays d'Haïti ben nou va fort de Moïse Jean-Charles qui même tout jodi à la sorti dans silence après toute dérive qu'a fait après accusations tout li gen sous deux comme Qualta et Jean Job dans BRH comme consultant et eh ben moi jean Charles qui lui-même jeudi en là je fait gros déclaration et j'ai frappé très fort pays les états-unis avec Ariel qui me tête ensemble pour finir à qu'on ce pays ça qui jeudi en là personne ne va vivre là-dedans tout le monde qui l'a abchèché quitter le l'autre côté soit Mexique soit République dominicaine soit Brésil soit Chili nous yo pas de parce que nous ça en tout cas, Nous allons plutôt des détails. restez connectés, bonne écoute, bon jeudi tout le monde. Nous allons pour une prochaine vidéo. Vous otages otage Oui, vous otages Oui. Depuis vous de vous vous de que de de que pour ne pas jamais mener une opération dans le village de Dieu. Oui. Souvenez-vous. Je me peut que tout ça capable. Pour ne pas jamais mener aucune, aucune, aucune opération dans la Tissin. OK. Pour qui ça? Pour qui ça? Symboliquement, si l'État voulait montrer la de montrer l'État que l'État de que l'État que l'État voulait l'État oui. que l'État l'État que l'État résistance l'État que l'État l'État Qu'est-ce que le monde cest du que de avez dit Vous avez dit de avez dit Vous avez dit à C'est du Vous de dit Vous avez Est-ce qu'on va Je vais vous faire. Je vais vous faire. Je si vous le Je Si vous me dit vais si l'État, faire. Si le vais vous faire. Je de la justice, Je vais vous de la police, le faire. Je village de Dieu, Je vais vous bon, quand que tu la conséquence ça coûter l'état doit déloger ils doivent enlever la DD automatique mais l'état tout tout donne tout donne à mettre la tête pour pour capter le mal de Dieu nous en prison et bien il arrive sur nous tout on arrive sur nous tout mais pas briller comment qu'on peut le faire débarrasser des iso pendant que et DH a bâillé ISO courant 24 sur 24, pendant que le peuple a lui-même pas joué courant, personne n'est pas capable de couper courant, la kaye ISO. Mais, ou déjà, où est le mouvement de ça, depuis sous Ariel Henry? C'est deux boss. C'est deux boss qui sont Oui. C'est deux boss qui ont dans le pouvoir. deux boss. Et nous ne pouvons pas le dire pour y fait deux boss qui prennent la responsabilité pour dire. Nous devons le faire. Qui mettez Front Celbe avec votre même okay. privé, qui te recommandé Foncel B, qui a préparé l'élection, ça fait ZAM qui là. Ok. qui vient si international là, qui vient si les États-Unis. Oui. Ok? Oui. Et c'est ça pour eux. La police la jamais en mission à tout moment pour attaquer le village de Dieu. Parce que trois cadavres, trois cadavres, trois cadavres de vie, qui étaient dans le qui étaient mm -hmm. distant qui étaient dans le qui le groupe qui étaient la ville le pas qu'à pas qu'à Non, c'est pas fait. En conséquence, nous a le genou en temps, fait des traverser village, traverser la ville, mais nous à la police, nous a que que t'es pas attaqué. Donc, qui lié Yo pas pas de le premier qui Nous plus Qui criminel On a de pays les criminels ou criminel mais pas devant elle capi. ça. nous connaît. Ça nous connaît. Et c'est peut-être ça est court. pour ça. Il est quoi de pour ça Oui. Qu'on a le pouvoir pour ça Gardez-vous est-ce dans toute liste, sur la liste. Oui, oui, nous dans oui, et pour nous avoir eu de pays. Nous avons eu un missionneliste, nous nous un De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 mais c'est pas, eh, ça, eux-mêmes, pas C'est ça, ne pas Parce que c'est Nenel qui, une police, qui une une des... qu y a fourni faux uniforme police. C'est Nenel pas qu'on va arriver le Privé. Automatique. En président. Bah, pour lui. C'est pour eux a Mais qu'on y qui est-ce qui est le chef de la police oui, là? C'est Privé. Comment, comment faire sécurité ça? à qui sont pour la sécurité. Imaginez-nous, mon chef de la police, nommé par Le monde qui de ma le monde qui développe question de la justice, je faire nous-mêmes, autorité de justice là. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais c'est... tout Vous savez, tout le Vous vivant, Alors que t'as des al vivant. ça veut pas dire pas n'y Tout le monde qui est. Qui est qui est. Mettez-moi par là, c'est toujours la croix qui s'est C'est toujours, c'est très privé à eux C'est toujours, c'est des dévastateur. C'est toujours, c'est très privé à vous. Oui, mais en parlant des criminel criminels qui n'ont pas rien, c'est toujours, mes amis, c'est toujours, la société civile Comment vous voyez problème comme ça Oui, mais exactement. Euh ça so, sont gros problèmes li c'est vrai. Mais en parlant de problèmes, nous connaissons qui ça que Jocelyne privé fait tout. et eh bien, pendant qu'il était Premier ministre pendant qu'il était bon, dire il était installé comme président provisoire, qui était monté dans la tête payant et eh, qui dégâts qu'elle fait avec l'institution et avec le tout. Nous connaissons Monsieur démantle le pays d'Haïti au moment qu'il était à la tête payant. Oui, c'est lui-même qui a la base assassinat ça. qui vient à la base assassinat journal moïse Oui. L'élibail contre à, à, à équipe Clinton. Oui. 5 milliards 800 millions de dollars. Oui. 5 milliards 800 millions de dollars. Je vais le couper c'est coupé, je vais le couper pour le qui qui fait, Ils viennent, ils ensemble. Ils ont fait Biden, Biden se parfait pour assassiner le mal. 5 milliards. 5 milliards, 800 millions de dollars. Non, trois fait un papier. Nous avons fait un papier. Jocelyne Pouillet qui fait. Qu Il y a un Alors ce que je viens, c'est Jocelyne Pouillet qu qui nomme le chef de la police. Je suis un boulet qui est fort, mais presque là non même. Avec un cagot, qui est moune ouvré. Lève-le, j'en veux. Lève-le, j'en veux. Et la sécurité de la Kaili, la police ça non même. Non même, lui-même avec le nerf. Imaginez-nous. Ima imagine. Et C'est ça que fait où est ouais, l'hiver et ailleurs, ils sont-ils confortables? Ils sont-ils confortables? Et puis, la bonne. La 20 millions de sous-pays, la fait cadeau, et puis pour le capable de le pouvoir. Mais, bataille ça, maintenant, heureusement, bataille ça pas capable de faire les yeux sous-lits, parce que nous avons dit que nous emparé des pays d'Haïti, des institutions, et ainsi des politiques paysans. Là, nous sommes capables de dire si que nous pensons que nous faisons. Maintenant, arrêtez la décision. Bousta! Oui, heureusement. Heureusement. Deuxième boîte, nest de et stratégie envoyée. Vous comprenez toutes les jeunes qui, qui, t'as choisi l'indicte pour les pour les, pour les, en les, pour les, pour les, pour les, pour les, même les, pour les, pour les, pour les, les, pour supporter pour pour pour pour les, je ne vois même quitter mon journal qui est dit général, qui te ministre. C'est ce son journal qui a passé mon côté. Pour le montrer, pour jouer à Ariel, c'est Ariel. Il n'y a pas sur lui. Oui, parce que moi, j'ai eu un qui était tellement avec Jovenel, qui a parlé de Jovenel. Moi, je suis le seul conseil qui a parlé maintenant de Ariel. Pour Ariel, c'est l'élection Ariel, c'est si. Mon cher, je trouve que ça est grave. Il des gens qui sont capés. Et puis, un seul coup, où est di, là, sort, capable d'acheter, Et c'est n'est ça ça vous dit, même dans l'école, nous, était été acheter nous, gens nous vous On prendre nous, vous fait nous dîner. Pour tenter que vous voulent dans le deal, dans la radio, dans le attention. Oui. Attention. Oui. Vous politique là. Vous des là. pas pas politique, pour le là. C'est vrai? Nous sommes constitués intellectuels, nous sommes constitués politiques, ou toujours j'ai mis vous gens. Wow, wow, wow, nous pouvons dire. Nous pouvons dire, parce que nous avons arabe là tout, nous sommes bientôt là, nous pouvons rejoindre avec arabe là tout, qui nous des mots pour nous Parce que maintenant, là, y a un pays comme ça, côté que nous nous sommes, nous rester à l'écart de tout. Maintenant, et peut-être que nous avons des populations asiatiques. Nous avons besoin, là, nous même même dit nous. Nous avons besoin de mettre des avocats. Nous avons besoin des juges partout. Nous avons besoin des de ingénieurs. Nous avons besoin des de policiers. Je dis là, la bataille qui va être faite là, là. Nous avons besoin d'un groupe de gens qui prêt qui pour camper pour nous faire bataille là. Parce que maintenant, nous dit quoi, groupe, il faut que nous sortir. Parce que là, on a besoin des avocats qui vont camper pour bataille et on prend l'autre question ou parler de avancée qui fait pendant quatre derniers mois ça yo euh, nous pas connait sous qui point et puisque nous avons clarifier pour nous qui point avancer ça yo fait puisque nous constaté dans dernier jour ça yo pendant ce temps va parler de avancer c'est plus gang qui qui qui kreye, qui renforcer sous territoire c'est plus cas de kidnapping c'est plus d'assassinat qui fait dans euh, pays nous avons clarifier pour nous qui point avancer ça yo fait gain de monde qui ou est euh, déclaration ça, leader, en tant que leader, ou parler de avancer c'est comme quoi ou ta légitimé travail gang yon a fait, puisque à aucun moment donné, dans euh, toute intervention fait sur radio, yo, nous rejambentant de Moïse Jean-Charles, qui prend position pour dénoncer et, et gang qui a théorisé population. Hein. Madame Alexandre, Deuxièmement, je que je personnellement qui une manifestation dans le pays. Le longtemps pour qu'on puisse Je veux lors de manifestation, c'est mon classe moyenne, intellectuelle, et moi n'ai pas en fait religion, tout comme là dans l'eau. Et ça veut dire, « So, quoi avant qui fait ?» Troisièmement, depuis que moi qu'on est levé campe, on ne s'est pas le campé, cette fois, c'est moins. Pendant quatre mois. Bon, pour le travail, c'est par exemple. Pendant quatre mois. Chaque lundi, pour le travail, on est pas l'arrière. Ça dit, « Qu'est-ce qu'il fait ?» Pour que ce qu'on gagne, pour que ce qu'on gagne, pour que ce qu'on gagne, pour que ce qu'on gagne, je le la gauche. on ne pas On Les gens qui ont des hommes dans la main, c'est malheureux sur les Les gens qui ont des munitions, c'est malheureux sont chirés. Je ce système même qui fait créer des gens qui vulnérable vulnérables après ce système utilisé. MT10 sur antenne radio caraïbe Et MT10 est même même qui tape même comme militant je vous dit c'est la seule façon de poser le problème d'anglais. Dire trois anglais pour le couper. Premièrement, c'est même en certain des de personnes dans le secteur économique. Pour le occuper en premier. Deuxième mm. monde, c'est le monde politique. qui vous avez besoin d'un espace politique pour faire l'élection. Mm. Troisième mm. monde, c'est le gouvernement qui va besoin jouer mon sortie dans Marisol. Quand mm. vous mm. avez besoin d'empêcher mon sortir. c'est tout le monde. Eh bien, pour écrire une raison, qu'on s'enchaîne et qu on s'est dit que le monde est pour pas de gambadabo. Alors que nous avons dit ça depuis longtemps. Ça veut dire, où est-ce que vous l'avez madame Alexandre, qui est, pour est où est-ce que vous l'avez C'est en amont pour qu'on en avant d'aller en aval. Sinon, madame Alexandre, on parle on ne t'y rappelle mm. plus. Quelqu'un qui t'y rappelle qui va le paraître. Ça que tu as dit ça, il y a Anel Moury. Anel Moury. T'es le calé Moury. Quand il y a Anel Moury, t'es le calé Moury, je dis, je ne veux plus d'hommes qui créaient, ou bien avec d'hommes qui créaient, Non, une ça, saillot. Ça veut dire, c'est pas... Avec coup de vous Vous qu'on qu'on a le jour matin, ou en tirer les Vous entendez Il, tout, il y a pas de tour, il va tu es, es monde, et puis le monde blessé. Non ça vous Non C'est ça que fait nous dit tout le monde. Pour ne pas qu'on prenne tête payante, pas qu'on prenne le public dans chaque domaine, pour question de sécurité, soit sécurité publique, sécurité sociale, sécurité alimentaire, bonjour pour avoir des questions ça, yo pour ce la sécurité publique qui là, je pour que là, je nous-mêmes, papa, ici, pour résoudre problème là, de y dire, dit, on va En tant que on les gens devant tribunal, on les c'est tout est si gorgé, pour pour pas ne pas mais tout à fait, vous avez des amis, si vous avez des munitions, vous avez là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, Alexandre, je là, vous êtes là, vous êtes ça, vous êtes là, vous êtes vous êtes là, vous êtes là, vous êtes vous il n'y a pas classe moyenne On peut faire Madame Alexandre, même si nous ne connaissons qui va intervenir dans le journal, et Grenelle, ne n'êtes pas dit ça. Parce que, on ne peut pas faire ça. On peut faire l'exemple. Vraiment, Mathélien, c'est une décision. Je dis que mon classe moyenne pas en encore dans le pays. Parce que mon classe moyenne, est trop loin. tout. Il y a une compétition avec qui a qui fer. Il y a même le qui ou bien le conseil de la c'est nouvelle à dans le pays. Là, vous pas d'accord ça. Il une bonne décision. Il dit, tout le monde qui dans bateau, mes si la classe pas dans bateau, comment pouvez le dans bateau. Mais il y a un casque qui quand même faire passer dans le frontière, soit faire et bien, Et bien, qu'est-ce la bourgeoisie fait La bourgeoisie entendait avec conseil des gens qui ont des pour empêcher les gens de entrer avec le pays. C'est bon. Deuxièmement, quand dans les c'est M. Gorgio. Gorgio. M. Gorgio. Gorgio. Commerciaux. Gogo, En pile-fond C'est pas grave, mais la dans cette Eh bien, la police... Quand vous voyez, c'est plus dans ces zones. La police, après vous faites il y a aussi les machines, on sait les gens, et bien, je une drogue, Et bien, quand il y a, je mettais mon gens pour pousser la police. Ça veut dire, on commence à se dire que nous sommes en train de faire des choses. Il faut connaître les gens. Il faut Ça, c'est le premier aspect pour commencer à résoudre le problème qui vient de la question de gangue. Moi-même, je ne peux pas dire pour résoudre le problème de la gangue, c'est tirer un coup d'arme sur les gens demain matin. Non, non, nous ne pouvons pas résoudre le problème. Non, nous ne pouvons de dénoncer à aucun moment Zagba dit ce qui a fait dans le pays. Monsieur le Sénateur, moi, je cherche que nous avons un interview. Alexandre, si dit. Si on dit que vous avez dit réponse au dit si dit que je ne dit que a dit que vous pays, dit que vous on croit une vidéo ça. c'est la République. Alexandre, on songeait. problème, c'est avec de police, l'homme Ensemble avec ministre de l'Intérieur. là. Les tenant, sont c'est venu On moi Où est la séance ça C'est séance qu'on aime dit, même pas coupable. Et laisse accepter. Ancien sénateur qui était président Sénat. Les bateaux d'Amiovini, madame Alexandre, c'est des gens qui t'ont campé dans le pays, qui t'ont dénoncé, qui te dit, mais ça n'est pas dans le pays, qui te dit, mais plus d'égalité, ils ça J'aime ça, ils vont la police nationale. Mais qui me rejoignent C'est des qui ont un niveau sénateur, c'est des qui ont niveau ghetto. Même si tu as un courage, pour que tu prennes décision, ça a. Mais à l'époque, où tu as un sénateurs qui t'en fasse moins Où tu as un sénateurs qui t'en fasse moins Ça l'a dit. Même si là, tu es capable de combattre. Tu es capable de combattre ça. Tu es capable de combattre ça. Tu es capable de ça. Et puis, je dis à Mme Alexandre, si tu as fait bruit, tu as payé. Tu as payé la sécurité. Tu as la sécurité. Mais Mme Alexandre, c'est politique profile. Mme Alexandre, moi, je ne sais pas politique profile. Je ne sais pas pour politique profile, non. Politique profile, qui s'allie? Politique profile, il y a des gens qui mangent une fille. Ils mangent une gens qui comprennent l'argent dans l'argent. Ils passe sous le profil pour casser. Et puis qui m'a dit qu'on est dans l'hôpital, c'est lui-même encore. Alors qu'elle t'a dit, qu'il est, pour ne pas profiter dans la RIA. Ça dit, automatiquement, on va gagner des sécurités de sa vie. C'est pas une chance là, non C'est depuis le moment on a planifié. Pour nous, on n'a pas besoin pour le moment, depuis l'est dans le Sénat. Ou bien, quand même, on a besoin d'embrouiller. Madame Alexis. c'est au contraire. Il faut qu'on nous crédit ça, il faut on soit conscient, qu'on soit depuis avant, qu'il a dégénérée dégénérer, et en pile-soir je ne monde dans la société civile, là que je ne pas monde dans la société, faut dit que je ne vais pas marché. Eh bien, je dis, ce qui est là, c'est pour situation qui est on doit dire, on prend on va dire, on va on va dire, on va on va dire, on va on va dire, va dire, va c'est par exemple dire, on va on dit que pas pris la responsabilité, vous 4 pas avec ça. Si vous n'avez pas pris responsabilité, vous n'avez pas fait ça. pas fait ça. pas ça. Vous n'avez pas fait pas fait ça. Vous pas pas ça. pas Vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas Vous pas fait ça. depuis ans, pas on a des gens qui de la sécurité. nous, qui parlent de On qui la On pas qui arriver de la qui la sécurité. On qui qui de la qui de qui qui qui qui pas d'accord pour l'université de pays, soit élite qui pas d'accord pour l'étranger vigné, soit élite qui pas d'accord pour nous-mêmes qui sommes dans l'université, pour nous créer du nom de nous. Ils ont d'organiser la société à ça pour empêcher nous entrer sur ma pour nous faire monopole. Soit élite, les diasporas, je les mettre comme ils n'ont pas. Les lèvres par l'argent, ils ont vraiment le la belle. c'est même pour ça, c'est même pour ça, oui sauf que nous te souhaitons, sauf que nous te souhaitons, on te bat nos mêmes coups de on te baille le dollar, on te baisse ça. Ou pas les deux, parce qu'on a rien à avec le pouvoir. Par contre, qui souhaite éviter pas là Est-ce que c'est création de nouvelles de nouvelles postes politiques Ou du moins, est-ce que ou qui souhaite éviter pas là Et deuxièmement, pour une question, on dit qui m'as des moyens Quand tu es qui vous a coulé les qui ça n'a qui point lié qui sont fait appel Merci. Je vous appelle ici, sénateur, puisque nous pratiquement nous faisons une interview. Madame Alisson, vous attendez Oui, attentivement. Oh, écoutez, peuple là. Nous avons au Conseil Ayel Henry. Il y a eu un confiance dans nos pays. Nous avons annoncé le 2 janvier. Nous avons annoncé. 6 janvier. Et même tandez, nous avons eu l'ambassadeur américain dans le Conseil de sécurité. même lui, il est Nous avons dit, il à Aïe dépassé par les événements. Et ensuite, Aïe Languine n'a pas fait un accord inclusif. Et il a dit, il n'a pas pays à campements encore parce que Meltande a annoncé 2 janvier. Ça veut dire, il prend note. Et il me comprend. J'ai dit, hein. Là où vous avez besoin de résoudre le problème, ça qu'il a, en d'un pays, eh bien, bon en vous pour faire. Ni moi ni où Mme Alexandre, aurait a une entité politique qui a un gros poids politique dans le balancement dans pays Pour que quand vous avez une si élection, un parti sérieux important n'a de d'élection dans le pays. Et si l'élection n'est pas et ils sont pas le pour eux. Eh bien, les de ce fait là, pour moi, qui qui prend yo. qui gagne, vini, Nations Unies, qui représente, les états unis Canada, Ceux qui ne sont pas c'est Eh bien, face à la format, c'est avec Ariel, ou que tu on va arriver vers l'élection pique-coller. Par exemple, Madame Maligam, qui reste pour lui, même si Mme marigam est son depuis l'INSA, elle n'a pas utilisé comme pour qui sait, comme qui est Mme Maligam, même si elle a volonté parce qu'elle trouvait, non, non, siècle, côté c'est corruption, côté c'est mauvaise gouvernance, côté c'est qui capable de Même si elle parce que les gens sont quand on C'est pas vrai. C'est même, on faire Au contraire, on pas faire tant. On ne Dans pas sens, nous-mêmes comme peut pas qui tant. dans le pays. Et moi, même même ne peut pas faire de pas ne peut pas faire ne peut pas faire tant. On ne peut pas faire ça, Ça ne dit. pas ne sommes pas faire dans On ça. Qui donc, ou à ce moment-là, il y a des cachets en 4 mini avec même monde qui t'a créé encore en septembre. C'est au même encore, c'est un 1 septembre nouvelles versions de cas baptisées. Mais on pense que la nouvelle tête, nous ne pouvons pas faire la couleur, nous ne pouvons pas faire la sauce pour nous, vous ne pouvez pas accepter, nous-mêmes, qui de Salignot, nous ne devons pas accepter. Et nous avons dit, nous ne pouvons pas d'accord avec Accord. Oui, je ne suis pas d'accord avec Accord, tout encore qui sortit à travers des triangulaires, ça m'a parlé là qui sont en même bini, qui sont mes, même États-Unis Canada, nous ne pouvons pas faire confiance. Et nous-mêmes, l'interview avec pour cette transition bah, que nous créons, c'est pas... Est-ce que nous, au contraire, les avons une alternative Parce que même nous-mêmes, au niveau média, euh, nous avons toujours dit, pour qui mm -hmm. ça Moi, je vais aller, mais la manifestation mais pas mais, mais, alternative. Je veux dire, alternative, nous créons pour être capables de nous à mon port. Qui donc nous crée et nous définit le voilà, rôle par nous au niveau... Le gouvernement, mais au niveau paysan, nous dit, on 4 personnes les c'est pour le parler avec tout le monde, deuxièmement, et je dis ouais, on parle avec tout bon. si vous ça, le monde, si nous connaissons ça, il ne a plus de monde, non seulement le monde politique, non seulement au niveau international, il y a plus la Deuxièmement, on parle, c'est pour être capable de travailler, mettre un gouvernement avec un plus de consultation que toutes ces qu'elle a dans le nez. Pour mettre tout le monde en confiance et pour y continuer de dialoguer avec tout le secteur, pour y créer un conseil électoral et remettre la cassation en place. Après ça, travailler avec tout le pays pour stabiliser le pays, pour gagner la paix et pour aller l'élection démocratique.